à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour Sonic 1 le Debug Mode alors je vais noter quelque part sur moi euh, comment activer debug mode Chut. en gros c'est ultra simple euh, dans les déjà dans les titres on va faire euh, O C bas C gauche C droite C et là A et start en même temps et voilà Merde <rire> et bon on fait normal zone what je vais chier je vais trop long euh... on va se draller. voilà donc c'est bon regardez si j'ai euh, un un euh, euh, les valeurs un peu bizarres là-haut dans le score ça veut dire que je suis en debug mode donc j'ai fait exactement comme euh, j'ai dit alors pour euh, se transformer en mode debug mode alors déjà pour savoir un truc dans le debug mode c'est que vous êtes un contre les monstres, pas contre les vides mais contre les monstres déjà ça c'est déjà un bon point regardez je meurs pas alors que j'ai 0 à 2. mais bon voilà euh, je suis en transformé en, en debug mode alors pour se transformer en debug mode justement il faut appuyer sur sur B par bah, moi c'est euh, le bouton espace pour changer de... Euh, pour poser l'item déjà on va voir ça c'est... Euh, euh, du coup c'est quoi cool, du coup c'est C, c je crois, voilà c'est C pour poser un item c'est C, bon pour moi c'est la la touche shift bon, je pense que ça, je pense que ça. et euh, pour changer euh, d'objet bah pour moi c'est CTRL mais c'est A parce que moi je suis sur émulateur donc voilà du coup c'est CTRL et pour revenir en Sonic en tout moment. Moi j'aime bien plein de vidéos. Pour changer de, de mode à en, en tout moment. Et bah ben, il faut appuyer sur B. Tout simplement. Et voilà donc le debug mode c'est déjà le bordel. On va faire le debug mode pendant le boss final. Euh, rien de plus simple. On refait la manupe. Ah ouais. Euh, je sais pas si j'aurai assez de temps pour... Attends je vais juste regarder un truc. Si je reset le jeu. Est-ce que je reste en mode debug menu ou... ou euh... okay. ok je fais le level select, est-ce que je reste en mode debug menu Si je fais ça... Ah non... Euh... Ok, bon je serais obligé à aller à grid deal puisqu'en fait je voulais mettre le mode debug on, on, on, on fait ça rapidement, je pense Ah alors ça active le jeu voilà donc bon je suis en mode debug euh, ouais je mets des anneaux un peu partout ah, on peut voir des trucs ah des secrets non des x rex parce qu'on peut traverser les murs et ça c'est plutôt cool à part les ponts pas traverser trop bizarre du pont, bon on, on peut montrer hein, seulement par le vide, euh, papa euh, le pic, je suis pas sûr que je suis à la première version du jeu mais apparemment c'est seulement à, à la toute première version du jeu qu'on peut utiliser ce bug, enfin, c'est un debug menu c'est juste pour euh, les euh, développeurs du jeu, j'ai l'impression que non. Mais sinon, euh, regardez, j'utilise le debug mode. Et puis ça maintenant quand je quand je sais, bah. Alors voilà, je sais tout. Ah non, je regardais sur un site internet, sur, sur YouTube, tu vois comment faire. Mais ce euh, sera par des professionnels. de se reconnaître là. Euh, je crois sur la version mobile, il y a le debug mode, mais je crois sur la version mobile, le debug mode est beaucoup plus développé que cette version là donc euh, voilà oui on peut mettre des bumper oh, ça... oui quand, quand, bon, pas, quand on pas qu'on est vraiment invincible et oui c'est le bien est ce que je peux bouger un peu oui, c'est contrôle du coup pour sauter et que dans sony qui a as plusieurs touches en fait pour Oui donc tu fais reset bah ben non euh ouais, attends, on peut mettre en mode début parce que ce mur là il me gêne what on peut mettre un, un checkpoint n'importe quel moment et ça marche genre attends j'en ai essayé Ah mais, mais je suis con on peut pas crever Ah oui c'est ouvert on peut pas m'ouvrir Ah si par un vide non Ah si je crois c'est pas génial, génial. on si j'en mets 50 d'anneaux bah à la fin du niveau, il n'y a pas de panneau de fin comme avant. Un code sur mobile, parce que je me souviens, hein, sur mobile, on avait le panneau de fin. Bon. Oui, il y a une version mobile gratuite de Sonic, mais avec des pubs. Mais bon, bah oui, bah oui, j'ai fait une vidéo des bug mode sur Sonic 2, c'était sur euh, mobile. Ah bah ouais bah vous savez même oui Sonic 2 j'ai commencé par le mode debug mode et pas sur le le jeu normal attends je monte là-haut ah il okay. ah, faut pas que j'ai appuyé le euh... ah d'accord je remonte vais... checkpoint Je vais, je vais me suicider en fait, je vais prendre un checkpoint qui est ici. J'en mets le plein. Ici, genre je meurs, voilà, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je reviens là-haut Ah je reviens là -haut. Ok. Je reviens où j'en je étais. Attends. Attends si je repose ça. Si il n'y a pas de checkpoint, ça ressemble. Après en revient. Fait. Un peu ici, tu vois là. Je pose ici que tu pointes. Ah non, il rentrera Ok. Bon. Ah. Alors, je vous pose une question. Est-ce que. Oui, okay, bon, tu vas appuyer sur contrôle, ok. Pas enfin, sur espace parce que. Alors, je espace. Hop. Est-ce que alors, au troisième acte, on va aller jusqu'au troisième acte. Est-ce que au troisième acte. et acte... euh... eh ben. Et vu Scar Je pas vu. Eh <rire> ben... Ouais, on va essayer. Est-ce qu'en troisième acte, on va remettre un boss C'est ça que je me pose la question. On va faire ça directement. Ah, ça passe. Ah, hein. oh, ça va trop vite. Ah, et Sonic le plus rapidement possible. Voilà, oh, tu serbes. <rire> oh, le panneau, il était toll tout. Ah, de, de, de, de, de. Oh, je peux bouger. J'ai bugé le truc. Ah, j'ai gueulé. C'est énorme. J'ai bugé. Je peux bouger dans ce truc. Attends, c'est euh, mon score final, c'est un F. Ah Je crois. T'as gueulé. Allez salut. Alors, là, je vous dis, les télés, ça sert à rien en de mode mode alors oui c'est pour tester euh, le développement c'est pour tester le jeu au développeur c'est pour les développeurs ça j'ai déjà dit et pas besoin de checkpoint hein. alors on va vérifier ça waouh wow c'est bugué regardez je vais poser une télé what ah c'est des morceaux d'Eggman ah oh, c'est dégueulasse non attends ah putain je pense que la télé à chaque fois Quoi Attends, on va poser la télé. Voilà, on va poser deux même. Et vous allez voir que ça sert à rien. C'est une télé euh, non utilisée du jeu. Ça, c'est quoi ça Ah, c'est des monstres Ah, non, c'est une monstre Non, c'est pas des monstres. Si. Si. c'est des monstres. Bon ça on est invincible, regardez, j'ai la télé. What the fuck un checkpoint ici, okay. Bon Moi ouais, ça fait quoi si je meurs alors que j'ai mis un checkpoint? Ah, ça. Non je Non on peut pas mettre mes deux voilà, ça. Essayé, bon Hop bon le debug mode c'est sympa mais je préfère celui de, de Sonic 2, parce qu'il bah, est beaucoup mieux forcément mais Sonic 2 c'est d'ailleurs plus compliqué pour le faire à moins que je sais pas les touches what c'est quoi ça là il y a une plateforme non utilisée alors je vais vous montrer euh, un autre monde pour vous montrer que, que c'est pas tout à un... fait la même chose sur chaque monde en fait ça, ça fait euh, truc de score ah, ouais, donc si vous activez pendant euh, la fin le euh, debug mode, et là et vous pouvez l'activer quand vous voulez, le hein, mode, de garder, là. là je mets un boss, non, c'est mets pas un boss, c'est quoi ça Ah, c'est des poissons, vous avez fait, c'est trop bizarre, hein. Ah, Marblezone donc, voilà, donc là on est au mode debug dans Marblezone, voilà, et là, normalement, des choses. Parce qu'elle pas la même chose, derrière. on a de la lave et ça, ça la lave. Oh mon dieu! Oh la On oh la la oh la là, oh la là la là. Oh là là. Oh là là, le jeu est bug de ouf. Donc, voilà, on peut faire la la la la la la la on la la la on s'en fout, la la la la la la la je suis pas la pourquoi j'ai plus là, vous avez peut-être vu, on avait de la lave, c'est cool ça. Mais je suis en animateur En fait, il y a des blocs des blocs je connais pas. Je sais pas que c'est sais pas bon. Ah, genre ça. Oh, ouais! Ah, non, on fait ça. non oh, vous devrez l'entendre aussi. Hein. Désolé pour ça, c'est euh, ma touche. sur clavier, ça fait ça. Bon, enfin bref. Normalement, je pense que vous avez compris le, le principe du debug mode. C'est pratique pour terminer les niveau euh, très rapidement. Hein? Donc, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur un jeu. peu importe lequel, en fait. Et à très bientôt. Ciao, les amis. Portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne à ma chaîne surtout et à uh, liker la vidéo si vous avez plu au revoir ciao